If anyone ever tries to sell you a washing machine, une machine à laver, he'll probably describe it as the best washing machine on the market, la meilleure machine à laver sur le marché. He'll promise you that your clothes, vos vêtements, will be cleaner than ever, seront plus propres que jamais. You might say, I want to wash my dirty clothes. Je veux laver mes vêtements sales. He might reply, then I'll give you a demonstration. Je vais vous donner une démonstration. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous cherchez une machine à laver? Oui, vous avez une machine à laver. Vous avez devant vous, mon cher monsieur, la meilleure machine à laver sur le marché. Vos vêtements seront plus propres que jamais. Ah oh, bien, parce que je veux laver mes vêtements sales. Hein? Vous avez des vêtements sales avec vous? Parfait, je vais vous donner une démonstration. Oui, je, je veux laver mes vêtements sales. Très bien, on va laver vos vêtements sales dans la machine à laver. Mais où dans la machine à laver? Ici, monsieur. Ce n'est pas trop petit. Trop petit? Cette machine est la plus grande sur le marché. Vous êtes sûr que ce n'est pas trop petit? Mais non, pas du tout, monsieur. Il n'y a pas de plus grande machine que celle-ci. Bon, alors, on va laver mes vêtements sales dans la machine? Oui, monsieur. Vos vêtements seront plus propres que jamais. Allez-y. D'accord. Allez la meilleure machine à laver sur le marché. The best washing machine on the market. Plus propre que jamais. Cleaner than ever. Je veux laver mes vêtements sales. I want to wash my dirty clothes. Je vais vous donner une démonstration. I'll give you a demonstration. A salesman may not be very keen to wash the clothes that you are wearing. Les vêtements que vous portez. He doesn't want you to take off your clothes. Enlevez vos vêtements. Of course, he'll claim that his machine à laver can wash anything, n'importe quoi. Literally, it doesn't matter what. A coat, a manteau, socks, des bas, shoes, des souliers, pants, un pantalon. When he thinks you've loaded enough into the machine à laver, he might say, that's enough, ça suffit. Non, monsieur, pas les vêtements que vous portez. Cette machine est pour vos vêtements sales. Ah, oui, pour les vêtements sales. Mais les vêtements que je porte sont, sont mes vêtements sales. C'est vrai? Ce sont les seuls vêtements que j'ai. C'est pour ça que je veux les laver. Ils vont devenir plus propres dans votre machine à laver. Ils vont devenir plus propres que jamais. Cette machine à laver est capable de laver n'importe quoi. Ah. Même vos vêtements. <rire> Mais si je veux laver ça, par exemple, oui. je l'enlève, ah! Vous l'enlevez! Évidemment! Il faut l'enlever! Évidemment! Faut que j'enlève mes maîtres! Non, non! Pas ici! Je veux dire... Pas Mon ici. manteau! Hein? Votre manteau, eh ben, pourquoi pas! Comme démonstration, on va laver votre manteau! Le manteau! Mes bas! Vos bas! Euh, mais ça suffit! Mes souliers. Vos, souliers. vos souliers dans la machine à laver, mais ça suffit. Mon pantalon. Non, non, non, non, non, non, non. Les vêtements que vous portez, the clothes that you're wearing. Enlevez vos vêtements to take off your clothes. N'importe quoi, anything, it doesn't matter what. Ça suffit. That's enough. The salesman may tell you you're a very good customer, un très bon client. So good, in fact, that he can say, I've got good news for you. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. I can make you a special price. Je peux vous faire un prix spécial. You can have it for, vous pouvez l'avoir pour whatever it is. The French for jacket is un veston, un veston. Voici vos bas, propres. Ouh. Vos souliers, propres. Votre pantalon, propres. Oh. Votre manteau, propres. Mmh. Voilà, monsieur. Vos vêtements sont plus propres que jamais. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Et parce que vous êtes un très bon client... Un très bon client? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. De bonnes nouvelles pour moi? je peux vous faire un prix spécial. Comme vous êtes un si bon client, vous pouvez l'avoir pour 500 Qu'est-ce que je peux avoir pour 500 La machine à laver. Pauvre monsieur! Je n'ai pas besoin de la machine à laver. Vous n'avez pas besoin de la machine à laver. Mais non! Pourquoi? Mes vêtements sont plus propres que jamais. Au revoir, monsieur. Hé, hey, mon veston! Un très bon client. A very good customer. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. I've got good news for you. Je peux vous faire un prix spécial. I can make you a special price. Vous pouvez l'avoir pour... You can have it for... Now, here's the complete sketch again. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous cherchez une machine à laver? Oui.